Se le disent 250 000 francs CFA pour se former en conduite automobile ne saurait être de trop si cela permet de sauver de nombreuses vies sur les routes camerounaises. Mais voilà, dans un pays où tout le monde a décidé à tort ou à raison d'imposer une inflation à son niveau en se justifiant avec la crise russo-ukrainienne, voilà venu l'heure des syndicats d'auto-écoles qui estiment qu'avec l'augmentation du prix du timbre et de la vignette automobile selon les prescriptions de la loi de finances 2023. Il pourrait s'asseoir entre copains dans un local obscur et majoré de 100 000 francs CFA chaque formation pour obtenir un permis de conduire. De deux choses l'une, depuis que cette rumeur devenue information circule, le ministère des Transports est curieusement resté très silencieux. Un silence jugé complice à ce jour quand on sait les nombreuses campagnes engagées à coups de milliards de francs CFA par ce département ministériel et qui vise à réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Où est donc l'opportunité de passer de 150 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour une formation à l'auto-école au moment où, justement, les Camerounais peinent à joindre les deux bouts et qu'on demande un permis à chaque conducteur, si ce n'est d'envoyer les uns et les autres à aller se former dans les laveries et autres circuits compliqués avec forcément les résultats qu'on connaît déjà tous et d'avance que de mort sur nos routes alors, monsieur le ministre, si jamais vous n'êtes pas complice de ce vol à ciel ouvert, contre les Camerounais, apportez-nous vos éclaircies, car des millions de vies pourraient en dépendre. Et ne dit-on pas que « la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons ».